Y'a pas vous êtes bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est 8h 8h30 les gars, la mise à jour de la saison 1 de Black Ops Cold War a enfin été activée, nous avions téléchargé toutes les maps au préalable. moi j'ai paniqué les mecs parce que j'ai mis un réveil, je pense que vous l'entendez à ma voix dès que j'ai su que c'était 8h au lieu des traditionnels 19h, j'étais là putain mec, je vais devoir dormir 4h ou 5h pour ensuite faire une vidéo assez ces pour leur présenter Ren, j'étais dégoûté, j'arrive sur le jeu, je lance le launcher et je vois que il n'y a rien, je suis paniqué. Et là, je vais dans le jeu et je vois bah, effectivement que ça a été euh, lancé. Donc ça fait très très plaisir. Voici euh, du coup le nouvel accueil avec tous les modes: hein, Nuketown en fait, Raid au centre commercial, Caméléon, Escarmouche, le DVD, le pass de combat. Comme je vous l'avais dit, le pass de combat. Je ne vais pas spécialement m'attarder dessus. Nous, on va aller directement sur Raid. Découvrons le retour de cette map épique de BO2. Aujourd'hui, il y aura deux vidéos, voire peut-être trois. Hein, D'accord? On va déjà essayer de partir pour deux. Ce très sympa. Donc red gameplay découverte. Qu'est-ce que ça donne C'est parti. It's working. Uh, it's working. Are you sure I'm very sure. Nice. Uh, thank you, my friend. I'm uh, happy to play with you. Man, I'm happy too <rire> Quel frère. Let's go, et on se retrouve 11h plus tard Et oui les amis, sur Red Le remake, enfin regardez comment C'est beau, regardez comment c'est coloré Regardez comment ça rend bien Je suis très heureux, j'ai tourné l'intro J'ai même changé de pull depuis, d'accord J'en pouvais plus, réellement J'avais mis le réveil, euh, j'ai dormi 4h30 pour pouvoir justement Envoyer vraiment le contenu, être là Au début de la match. on m'y reprendra pas deux fois la vie de ma mère c'est la dernière fois que je dors 4 heures pour divertir des tocards comme vous surtout quand on voit l'échec que ça a donné donc on est sur Red. là je rentre du restaurant en plus au niveau du timing pour une fois enfin sur ce coup j'ai eu un petit peu de chat et ça me fait super plaisir on va pouvoir Oups. on va pouvoir aller capturer B et euh, vraiment regardez moi cette beauté je suis très heureux pour moi qui aime beaucoup Black Ops Cold War c'est un... super intéressant pour moi d'avoir réellement une map que je suis sûr d'apprécier et que je suis sûr qu'il est une bombe tout simplement. Alors plusieurs choses à dire déjà, bah regardez euh, comment elle est belle tout simplement pour commencer Ce serait bien de savoir admirer la beauté, Théma les couleurs, Théma comment elle est super bien refaite je, Là là là, je, je découvre en même temps que vous, j'ai même pas regardé d'image de PS4 etc De toute façon les joueurs PS4 maintenant on les méprise un petit peu hein. S.O. Cyberpunk, non ça je rigole Mais là où je veux en venir c'est que du coup ouais, je me suis vraiment laissé la surprise intacte Et euh, donc je sais pas s'il y a trop de différence mais on peut en parler Et euh, je, ils ont fait des choix que je trouve intéressants et euh, que je trouve intéressant de mentionner et de discuter Aïe. Donc parmi ces fameux choix qu'il est intéressant de discuter. Ouh, oula. Oh mon shoot. Oh mon shoot, elle était calamiteux. Le double, le double, let's go baby. Le double, le double, on est bien. Ah on perdait. Ça c'est pas bon ça. Let's go. Et là ça va arriver au mid. Attention, le fameux pré shot non, bah oui, bah contre un sniper, tu peux pas gagner Donc, parmi les fameux choix que je trouve intéressant, on est en 9-2, bon hein, début de map, ça fait plaisir. Oh, j'allais lui envoyer un long chat, lui. Donc, euh, parmi les choix, c'est le fait, donc, euh, pour ce remake, de ne pas avoir pris euh, de risque au niveau du remake de la map. C'est-à-dire que on peut voir qu'ils n'ont rien changé. Ou en tout cas, je sais pas s'il y a des vraies différences, hein, peut-être que certains peuvent me les dire en commentaire, mais la map est intacte, telle qu'on la connaît. Et je pense qu'au niveau de leur choix, euh, de leur ligne édito, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça, ils ont fait exprès. Justement pour être sûr qu'elle nous plaise. Donc c'est-à-dire que quand eux ils vont remake une map, il y a deux choix. Soit ils font un remake, le remake est apprécié. Donc comme par exemple Nuketown 84, il est apprécié ou non. Puis tu as les retours des joueurs et puis voilà. Ou alors tu prends ta map, tu la redonnes exactement comment elle était déjà appréciée. Et là tu prends aucun risque. Mais par contre du coup ça manque peut-être un petit peu de fraîcheur et de nouveauté. Bon là forcément ça va être... Euh... Attention. Oh non Il m'a tué tellement vite avec le Mac 10 Je ferai une petite, arbre, une petite vidéo avec ça mais... Ça tue tellement vite, mec, à courte distance, cette petite arme, surtout avec les bons accessoires, c'est cool. Soit tu prends aucun risque, mais t'es sûr, du coup, tu vois, de plaire. Mais par contre, à côté, c'est vrai que ça peut manquer un petit peu de fraîcheur. Moi, là, comme ça, en toute première, euh, en première réaction, en première intention, je te dirais que c'est pas mal. C'est-à-dire que... Ça va, il avait la petite AKU, je ne m'en veux pas d'avoir perdu ce duel. Euh, C'est-à-dire que je trouve ça pas mal d'avoir pris euh, du coup le zéro risque et de nous avoir assuré en nous rajoutant d'une, une map qu'on aime tous et qu'on a tous kiffé il y a 7 ans, et euh, surtout euh, en faisant en sorte de la ramener telle qu'elle est. Et, euh... et donc, par conséquent... Attention, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un ici. Non, personne Dans notre camp peut-être Un petit micro de terrain. Non What the fuck Mais ils sont où Ils sont dans le spawn, regardez. Et donc par conséquent, dans le pool de map qu'on a dispo, on en avait 8 à la sortie. Maintenant, il faut que je regarde fine, mais on passe à 11, hein, de 8 à 11. Donc on a gagné déjà 30% en un mois. C'est déjà très très bien. Et entre Nuketown et euh, Red, on est sûr d'en avoir au moins deux que, euh, bah, qui, qui, qui font très plaisir, quoi. Donc vraiment très très cool. Ce petit remake de Red, j'ai envie d'y aller, mais... Ouais, t'es quasi sûr qu'il campait le fuir. Ah ça jette des grenades et tout, ça y va doucement. Bande de petits gamins. Ah non, la bagnole, là. De 3, okay. Il y a un à la bagnole là. Fire de 3, ok. Y'a quelqu'un dans la pièce là. T'aïe de 4, ok. Encore, encore, on est en train de gagner. NON Il est monté à ma gauche, je ne l'avais pas vu Il avait ninja oh, il avait fantôme, donc du coup je l'ai pas vu avec mon petit micro de terrain sneaky. <rire> non mais. Comme conclure une mi-temps en euh, honte La honte Je peux même pas voir la killcam, mais regardez ce que je viens de prendre Mais c'est absolument honteux Vraiment ça ça ça ça, ça va dans l'écho de, de, de la plus grosse blague que j'ai dit hier C'était les soi-disant nerfs Qu'ils ont apporté Vous avez vu le one que je viens de prendre De M16 Je n'en peux plus de ces armes La M16 et la hog J'exècre je, et vraiment Acti rien que pour ça c'est ouf parce que c'est tant mieux Je me suis dit tu sais quoi on va faire une mi-temps Bien raid le remake Ils ont pas pris trop de risques, mais c'est cool ça fait plaisir Ça nous rajoute des maps euh, merci Acti c'est gratuit tout ça, vous faites des sous sur des cosmétiques En plus le season pass, Fall Battle Pass est plutôt pas trop mal Mais là maintenant on va quand même parler de choses sérieuses Première, déjà raté votre lancement de saison C'est le lancement de saison le plus raté de l'histoire C'est simple, 11 heures sans avoir accès sur toute une plateforme euh, à, au map C'est absolument honteux Je crois que c'était pareil sur PS5, il y a eu des bugs dans le style Et si je ne dis pas de bêtises et si je veux être complet Il me semble même que sur Xbox ils ont des problèmes depuis quelques temps m'a demandé d'en parler et, euh, et donc voilà, Donc j'en parle, euh, j'espère que ça va être réglé pour vous Je crois qu'il y a eu une mise à jour qui est arrivée aussi sur Xbox apparemment, je crois que mes frérots d'Xbox ne pouvaient carrément pas du tout jouer... Ah, il lui manquait une seule balle, j'aurais dû la rajouter. Je crois que les frérots de Xbox ne pouvaient carrément pas jouer au jeu du tout, ce qui est quand même assez... On va dire très très handicapant, parce que bon, on sait que les frérots Xbox et de PS4, vous avez plus trop la cote en ce moment. Maintenant qu'il y a la PS5, etc. Mais il faut pas oublier que on Upon a Time, vous étiez les consoles à la mode. Donc faut vous respecter ne pas pouvoir avoir accès aux jeux, c'est absolument lunaire. Et vraiment, entre euh, les déboires du début de la saison 1, donc, qui au final se régleront assez vite, on va pas se cacher. C'est bon, euh, à partir de demain, on n'y pensera même plus. Mais Oh là là, ce qui s'est pris. Oh là là, ce qui s'est pris, mec. Oh, ce qu'il a raté. Il a raté un hein, sale truc. Quelqu'un d'autre peut-être, ici. Oh, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe donc Mais qu'est-ce qui se passe donc Les spawns qui s'inversent. En fait, les spawns se font que de s'inverser et de se désinverser, donc ça va venir ici, d'après mes calculs. Calcul savant de Zach, connaissance du jeu, ça vient là. Non, c'est venu ici, mais c'est pas grave, l'esprit était là. On va aller prendre un petit sac de pillard. Donc oui, c'est absolument auto. Donc comme j'ai dit, même si on se rappellera pas, tu sais, dans 2-3 jours de l'échec du lancement, globalement, ça casse quand même sacrément les couilles. En plus, j'ai cru comprendre que certaines personnes qui avaient acheté, euh, du coup, des. Euh, Je crois qu'une version spéciale de Call of Duty pour avoir euh, des passes euh, gratuits euh, à sortie du pass, euh, à partir du, du, du battle pass, ne les ont pas eus Donc, globalement, il y a eu quand même pas mal de problèmes ces derniers temps. Et euh, vraiment, leur passe de changement de méta, une honte, mais vraiment. C'est moi qui ai eu le kill, série de 6 Une honte, mais sans nom, vraiment, c'est n'importe quoi. Ils se sont foutus de nos gueules. Ils ont absolument rien touché. En plus, hier, j'ai regardé la vidéo que j'ai fait. J'ai fait mon BFM TV, hein. ça a été... Ça a été Access news, les gars. Ça a été Access news, parce que la moitié des infos que j'ai données dedans n'étaient pas totalement vraies ou pas complètes. Parce qu'ils ont un petit peu nerf la Krieg, notamment la Range, ou alors un petit peu la K, mais par exemple, ils ont quasi pas nerf la M16. Et ils ont aussi touché au SPA 12, et ça... je ça, je n'en avais pas parlé, tu vois. Donc, effectivement, j'ai pas été complet dans la vidéo que j'ai fait hier. Et c'est pas très sérieux de la part d'un youtubeur. Bon, bah, petite série de 8 les gars D'un YouTuber Call of Duty, de pas être correct sur le contenu qui sort. Après, effectivement, tu vois, il y a beaucoup, tu vois, de, de poncifs, je trouve, en mode « Ouais, quantité, qualité, tout ça, machin. Quand vous sortez beaucoup de quantité, ça altère la qualité. » C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il est possible de trouver un juste alliage des deux. Et avec ce que je fais en ce moment, bah, j'en suis assez satisfait, vraiment. Vos retours me font chaud au cœur. C'est un format, tu sais, les vidéos Call of Duty que je fais, qui est assez vieux, vieux, que je fais déjà depuis 4 ou 5 ans, mais en y ajoutant de la régularité et euh, pour certaines de mes vidéos, le montage euh, dynamique à la cheeky, bah, je trouve que ça renouvelle pas mal et j'en suis très content. Donc j'espère vraiment que mes vidéos continuent de vous faire plaisir et euh, en avoir deux là, comme ça, ça fait 35 vidéos en 34 jours ou 34 en 33 jours. C'est le feu, hein, c'est la folie, je suis trop content. Donnez-moi un petit kill là. Un petit kill parce que j'aime les, ch les chiffres ronds. J'adore les chiffres ronds. Un petit kill, mais le truc c'est que la tricap ça va aller très vite. Viens là. Let's go. <rire> Je suis le king du pop, monsieur. Let's go Wouhou 31-7, ça fait plaisir, un petit ratio de 4 avec une jolie série à un moment, c'est cool, c'est tout ce qu'on aime. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée du coup à la nouvelle map RAID, une vidéo dédiée à la nouvelle arme, demain je pense que ce sera une vidéo dédiée, comment ça s'appelle, demain soir ce sera une vidéo dédiée, ah oui, bah oui, sera dédié à la Mac 10 sur Pine, voilà, comme ça au moins on est bien, on mêle une nouvelle arme et une nouvelle truc, et enfin vendredi je vous ferai, et je vais vous demander de la force sur ce dernier. Un contenu Warzone. Oui, les gars, Zach revient sur Warzone. J'ai envie de force, j'ai besoin de vous. Donc, vraiment, soutenez-moi sur celui-ci parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti. Je sais que j'ai un petit peu raté le train. Pas que je vais essayer de me rattraper, je dis pas que j'ai blindé du Warzone, mais en faire un petit peu, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait super plaisir, ça soutient. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.